Je vous appelle Mbwèchè ou connecté Sophia TV 83 Jodi, c'est toujours 24 janvier 2023 Mge plaisir pour présenter le principal point à l'autre qui peut faire essentiel à l'actualité Devenez tout le monde dans le nous. du Chita Nous la parler A l'un de la déclaration En fait, dans nous sommes à la presse c'est l'Union en ministre de l'Justice Likman Delil qui reaffirme l'autre fois encore Mesdames et Messieurs Je vous remercie avec le ministre C'est l'autre ministre C'est vous ministre capable de gérer l'affaire dans ce village dédié Et là, l'épilement pour confirmer. Iso, c'est pas chef gang village là. Pito, gagne un subalten sous tête ni, nan politik la, politique yon kap dil, ki sa pou fête, ki sa pou pa pa fête, le pou yon chauffe le pays, les pou yon met barricade, les pou yon fait kidnapping, ak les pou yon touye moun tou. L'oponon actualité a, nan pétion ville, vite l'homme continue frappe, se grosse déclaration qu'a faite concernant participation nan touye jovenel, el reclame jodia, pou yon bal, sa ki vini de doi, el te goumen pou sa, lite bataille pou ça. wap se zita de déclaration sa yon. André Michel, nan si, il y a la tortue, c'est la telle c'est quoi, c'est que en pile. Mais pour l'instant, Boustadion, pète le bon, parole la gait en palais, force l'audio, doit rentrer dans le pays, en pile, en pile, Gali Macha, en Haïti, pour côté de Pour l'instant, qui à m'éviter, ralé tiches bar, Je à tende, information, acte nouvelle, non actualité, pour aujourd'hui, c'est pour qu'on y a la sous-channel Paula Sofia TV 43. Tenez bien, M. Jousseyo, même qui tué président Jovenel Moïse, pour yon capable pou sa ry, an de remettre Michel Matéli pour voir ça là. Pour l'installer à Henry en deux pouvoir ça là. Parce que c'est Michel Martelly qui a la tête de mouvement ça là aujourd'hui. C'est peut-être ça, Michel Martelly son monde, mesdames, messieurs. Quelqu'un soit côté de nous t'as une sal ça. Ça on est vraiment pile. Michel Matéli, pas de monde encore. Ou jouer Michel Matéli dans la rue, ou pas faire rien, c'est parce qu'on crase le pays que des nègres ou pas se poser ouais ou devant encore quoi des nègres faut attendre l'hôpital seulement parce que jeunesse sont grand de pays ils ont terrorisé nous ils ont détruit nous c'est ont violé maman nous y a plus le monde qui a fait l'âge je dis là comptez que maman y a papa y a mouru pas petit leur ont gon petit pour petit là y ont devant où on parle la mère y petit tout c'est un bandit qui tué qui est-ce qui derrière c'est qui qui te mette il. L'a n'a pas la mort sans jour. n'a pas l'aide Iso. Mesdames messieurs, on n'a pas de tête nous menti. L'ain n'a pas l'aide vite l'homme. C'est même qui qui a oui, Des nègres mesdames messieurs, nous correspondons avec un en grand monde. Quand il qui a qui qui parle qui y'a qui y'a qui y'a qui Canada? qui mais celle-ci que nous-même nous pas suivre eh bien direction change avec des Il y a des nègres là qui viennent noyo là. Il y a des nègres comme donne gato bon yo cherche couper donne gato. Yo cherche yo couper donne gato parce que ou bagaï ça c'est là seulement yo ta battre. Donne gato faut taper toute nel. Toutes zo bra nel. Je te dis qu'il des nègres ou pas violent non mais yo rend nous violents. des, des nègres on pas gardé là, mesdames et messieurs. Ou pas violent, non, mais fuck, pas qu'à marcher dans la rue. En attendez. Je pour Mal rapidement, mais dit, on m'a dit à l'institution les policiers là. Et, malheureusement, et tout le monde a fait, des membres, sur des membres, bagage membres, la des membres, des membres, des si des et la police nationale d'Haïti. Donc, le Nabgadi, la situation, nous, nous, on compte son nous, nous, nous, est perdu nous, nous, nous, le même nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, a nous, nous, nous, nous, nous, gardé, ça qu'on nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, c'est nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, qui nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, il n'y a pas de réponse. Et c'est ça fait Donc chaque fois, et y a des qui criminels, terroristes, qui s'y prennent, et la police en particulier, qui est victime là et qui continue de victime, ce pas parce pas réponse. L'homme est être là, et puis la être là. Donc, à noter bien, M. Sayo, il y a un groupe de ministres de notamment N'attendez Luc Mandelil, il a révoqué ministre justice pour bandit. Il a révoqué des ministres qui travaillent contre bandit. Il a retiré la potion pour que capable, c'est soient capables de s'amener à troubler dans le pays. Et lui-même, il même ont été révoqués pour bandit. Attendez. Il y a beaucoup de ministres à faire social, ils ne veulent pas oublier ça. Il y a eu quelque part, et c'est ça qu'il faut, il y la parole, pour ça. Il y a des juges qui croient que c'est négocier, vous devez vous ça gang, soit disant vous devez vous la paix. Et ces conséquences à la paix, là, je vous serai là-dedans de l'agglomération pourrie. Parce que l'État, son est moral, son est antinomique, comme s'il y avait des gens dans l'État qui de connivence de mec avec des criminels et des terroristes. <83xter> et malheureusement, et c'est ça qu'il a pris là pour ça. Monsieur, tellement bien, parce que, à noter bien, nous avons du conseil la police, nous avons le nous avons de la Ça on la police de la eh bien, la police monsieur, la ont de et police de et la ça la ça, de la police de de la Le de la ISO. Là la police de pas Le de la de la police de Ok? Il a de l'eau pour je dis que je ne vais pas mettre des négo. Même côté Pierre Espérance, tu n'as pas mettre des, lui qui m'a demandé l'île. Oh oui, Se, y a pam, pour nous, pour quitter les autres, tranquille, sont citoyens, pour respecter, ils ont retiré le monde qui a travaillé. Stratégique, c'est lui qui a utilisé. Pourquoi c'est lui qui a utilisé contre la police? Stratégique, c'est lui-même qui a utilisé bandits, Bandi. C'est lui-même qui a utilisé maintenant contre Peuple. Et contre la police. La police, réveillez-nous. C'est Lik Mandelil qui a parlé avec nous. là. Vous utilisez ça yo, contre nous. Nous, j'aime bien parler de bandits. Vous avez tout ça, bandits. Vous faites amen. Parce que vous avez des connivences avec l'international. Pour que l'international soit capable de ouais, Et pour y vous Vous avez des connivences parce que vous voulez même l'action ça vous arriver. Pour que l'international est capable de pour, pour, pour protéger yo en Haïti. Ou même qui de la police, là, qui a fait grimace, qui a protégé Ariel Henry, qui a fait... De toute façon, le monde qui dit Ariel Henry, ce n'est pas la police. Ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment qui la police, sont un bon bandit, qui est Michel Mateli bail, un bon bandit qui est Nenel Kassi qui n'est pas vrai policier en de pays, qui est derrière Monsieur, qui n'a pas gardé là. Tout ce qui je que regardez canal, regardez le bouquet, regardez le et regardez et garder jeunes peignet, qu'est-ce qu'on, etc., etc., à la boule. Soit en fait, un fait. tout. suis enceclé tout un le de notre. Je suis C'est un projet stratégie militaire. C'est un retour, on a vu des côtes, on est là, et puis voilà, c'est ça que fait. je suis abrité. dans la société, à ça, parce qu'il y a des dirigeants malhonnêtes, sans regoyes, et qui tient des rumeurs avec Monsieur et c'est ça que mène à nous là. Et là, avons y une institution policière, La police, courage, L'arrivée de l'homme, pas découragé, pas blessé par l'homme devant le criminel, parce que si une a des institutions, même, même de a c'est que définitivement la du pays a là. Le... Message pour la police. Messieurs, réformez-nous. Si nous connaissons quelqu'un de police qui pas bon bon côté, nous retirez-vous. faisons vous faire avec vous. Allons-y, coin vous avec vous. Bon, bon la rue, on est, on est, on est, arrangez nous entre que des bons policiers, ça que nous connaissons qui pas bon allons-y avec eux retirez. yo. Gaspillé ça parce que vous déjà pourri déjà, parce que nous connaissons. yo, nous connaissons. négio. C'est n'a fait bon pour pour pour pour, pour, pour le pays Des policiers nous connais qui pas vrai des policiers vrai policiers c'est des bandits là L'ayon l'ayon on compte ensemble avec nous, monsieur. Fais un bagage monsieur, vrai policier monsieur. Fais un bagage. T'as vu qui ça que qui dit nous mais si pour nous même pour nous joindre ça mais faut que nous même tout nous aider tête nous tout faut que nous même tout nous poser des actions contre ça qu'on nous connaît pas bon vous tout faut que nous même tout nous retirer ça pas policier au vrai nous et qu'a fait mauvaise affaire au vrai n'est nous et qu'a détenu nous et qu'a fait arrangement pour liquider qui dénoyent nous avec nous n'a pas avec nous n'est-ce pas nous connaît commencer monsieur commencer c'est tout. Nous-mêmes en tant que la police, ça, ça nous tout a passé. Pas qu'il l'institution de la police à crase. rivez l'eau en tant que police, c'est gris par grin tout. nous a fait ça pas 16 ans, même nié. parce que nous-mêmes nous a tués, nous-mêmes nous a tués, nous-mêmes nous a tués, nous tué, Non, réveillez nous tout. Et des pays à tout. Et là, nous devions a les institutions, hein, pour toute police police en partie, et finalement, nous remettre dans le pays. C'est ça, notre police, pour nous, la police fidèle, vous connaissez ça, c'est à la suite que nous sommes et les qui ont fait avec ils Ils possible. de fait ont fait Et ça encore. Mais bon sous ça qui est sous tête liant, li pas de changement pays, yon voué jeter. Parce que li même li du fort pays, yon l'autre là-dedans. Et li prêt pour mettre l'autre dans le pays. Mais, 50 ans plus tard, m'donne, c'est ça, c'est pas ton secret policier. 5 ans plus tard, l'elbal nèg yon défi pour yon refaire même manifestation dans le pays, 50 ans yon jeter. Yon dou pas qu'on a attaqué nèg sa et yon nous besoin, dans le pays. C'est pas la police nous besoin, c'est bandit nous besoin. 5 ans plus tard, yon jeter, Luc Mandelil parce qu'elle te plaît pour faire pays. c'est manifestation. de monsieur prend la rue. Vous Donc que là. Donc l'état, l'état, il il l'état, il et c'est pour qu'il y ait des Il y a tout ça, il y a un pays. Il y a beaucoup de gens qui ont payé sous la tête. Il y a pays social. Mais c'est seul Haïti. Je ne sais pas Haïti. Arrange Haïti aujourd'hui qui veut nous payer la ça. Parce que si Haïti, nous a grandi. Si Haïti, comme nous avons grandi. Si c'est Haïti, ça te fait la. Là, nous avons mis la bataille. La capable de Pouy, on un yeah... Je ne pas que nous ne pas là. Je que c'est pas que nous ne sommes pas là. Parce que si nous même la société n'a pas arrêté, crois-je, nous couru pour on nous n'avons pas couru pour bandit. Je ne pas société pas capable de rester pour a Pour bandit. nous ne être Nous connaissons le cassier. Pour qui ça, ça Tambou la côté que n'est pas dormi nous qui hôtel qui te mêle nous plus que nous est, en nous préparer un mouvement pour nèg en nous en nous décider nous dératiner une fois pour toutes qui fait parce que nous pas ne nous pas et qui te nous tu pas c'est faux tu te yani y'ai fond son bataille c'est pas normal son accoué là où je va me supporter pas normal tu petit nous pas ca ton on bataille pour ça des monde qui va des microbes sociales. Des microbes. Don microbes sociales. André Michel, microbes sociaux. Nenel Kasi, microbes sociaux. Des microbes sociales. Yuri la tortue. Joseph Lambert, des microbes sociales. Eve Foucan. Eve Foucan.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 Qu'est-ce que pas normal, Maïta. responsabilité, <opolev> nous ne Parce que ça, c'est <Vietnamese> Sous président armées, malheureusement, le président soldats, de commandant de capitaine, de major, et général avec Nous ne pouvons ça nous ne que le dirigeant pour la police, ça me dit, parce que la police n'a pas résoudre le problème de sécurité qu'elle a. Parce que l'homme parle de la sécurité, comme je vous le dis, la douane de la sécurité, collectivité de la sécurité, donc euh, CSPN, et particulièrement qui croit que c'est un ça veut dire que la police lui-même... La police ne peut pas vous lire au niveau de l'école. Je ne sais pas si vous avez pas mal de choses, je ne peux pas vous on ne peux pas vous résultats. Donc, c'est lui qui a pris en priorité depuis 1946. Depuis particulièrement l'armée on est démobilisée, Et depuis l'instant, on a été déclaré. Pour être capable de monter fantôme 609, il y capable de vite l'homme, plusieurs faux policiers, plusieurs policiers qui travaillent avec lui. Là, toute instance, là, il ne peut pas le pour les machines. Vite l'homme, juste pour appel et même dès que ça y qui exécute le président avec l'homme jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être ça, nous avons la trouble que Michel Martelly met en deux pays. Hein? Nous avons la trouble que nous quand nous pays là, qui qui vite l'homme, Fantôme 609, qui exécute le président Jovenel Moïse pour être capable d'accoucher pour voir sa que je mesdames et messieurs. Mais l'homme qui a la tête qui a enlevé la vie du président Jovenel Moïse là, pour Michel Martelly. Pour que Michel Martelly soit capable de retirer Jovenel Moïse en deux pays. Hein? pas un côté que fantôme n'a pas existé et m'a au très bien les fantômes n'ont pas créé et songe comment ils étaient et bien malheureux fantômes n'ont encore belle et bien vivant les fantômes n'ont pas créé créer les ont monté, yo, yo peut toute instance dans yo pays côté hein? police et puis, même policier, ça y mette yon en fantôme nan. Kote que te, te vrai police, te gè faux police. Kote yon tap habillé police pour yon te fantôme nan. Qui se ki vine banou? Ben la mort président Jovenel Moïse Jodian. Pendant que ambassade Canada connaît. L'ambassade américaine a accepté. Ambassade la France a accepté. Pendant que yon même yon parle exécuté président. Mais trois ambassades, ça y est. Nous parlons de ma compagnie. M'ap ton dossier, dans un petit dossier plus loin. Qui sa ke mwete Pour qui sa président Jovenel mourit? l'autre que nous même nous t'a gagné. Nous mêmes nous pas même t'a fait un tweet. Nous pas même dire une condoléance à la mort président Jovenel Moïse, en tant que pays, pays allié de Haïti. oui. ça, ça m'a dit, m'a dit, comment, ça veut dire un mouvement qui était bien monté par le Canada, les états unis et la France. Comment que nous mêmes nous pas même t'a fait un tweet, nous alliés nous mourir, génu le pays qui a annoncé la mort président qui dit président président Moïse Maurice mort pagé youn qui bail hommage à président Jovenel Moïse? cela veut dire que nèg bien monté baga yo bien fait baga canada coupable états-unis coupable la france coupable mascarade ça qui dit s'il vous plaît aide nous vous comme militaire la caïnouan je dis nous même peuple là nous refuser est-ce que nous constatons que canada a déjà dit Jovenel Moïse mes condoléances la famille Jobnel Moïse, mes condoléances? non. Nous sommes sans sortir aux États-Unis. Non. Nous t'es sorti, te sorti la France? Non. Ça c'était un coup qui bien monté, mesdames et messieurs. Ça c'était un coup qui bien monté avec vite l'homme, Michel Martelly, en d'un pays, qui peut assassiner le président pour te mourir comme un chien. Pas un président qui a qui est allié à un pays pour ne pas attendre. Vous sorti. Vous pas accepté aucun journaliste. Aucune radio La Canada Parle de la mort Jovenel Moïse Parce qu'elle était bien montée par le quoi groupe Parce qu'elle était bien montée Comment faut Allé qui tombe, Nous on pas dit Oui Mes condoléances réveillez nous non Maintenant Est-ce que c'est quoi il ça C'est traite ça C'est imbécile ça yo? Nous pas accepter de rentrer la car nous Parce que nous même c'est l'auteur De monde qui le président nous C'est là où Nous même nous disons non C'est là où Nous même nous, nous, nous alla avec vous. C'est là vous voulez montrer comment est-ce que ça capable de faire que les états unis mourir pour nous même ne nou pas parler pour nous dire condoléances? Est-ce que ça capable de faire pour le Canada, un ministre qui mourit pour que l'autre pays yo, voyez une condoléances pour lui? Non, jovenel mourir. Canada pas condoléances. Le premier ministre Justin Trudeau, le gouvernement du Canada, y'a, y'a pas remarqué que c'est comme si c'était un chèque t'es mouru. Y'a pas qu'on C'est parce que la mort a fait entre eux, ça te qu'on a déjà fait déjà. Nous pas jamais réagi, mais cette fois-ci, c'est avec ça pour nous débloquer Haïti. Est-ce que nous, gouvernement américain, y'a t'es là son pour la mort juvenile? Non gouvernement français, nous j'aime de, de des monde, ou pas son chèque moui haïti? Ou pas son chèque, son avec qui haïti? Nous constatons pas constaté son fomic qui fort Faut que fommi sa qu dans gorge du pays étranger. Faut nous déshabiller internes. Écoutez, mesdames, messieurs. Moi, senti son déception totale pour que monsieur a cherché des arguments, des moyens pour nous faire d'homme tous n'importe pendant ce temps que yo même y a fait des actes. Kidnapping, des sacs, cabriolas, soi disant que vous êtes ils vous fait comprendre que vous êtes ils ont intimidé toute population dans ce moment, vous mettez dans le blindé pour tuer, vous mettez chauffeur de moto bouler, vous ont façon pour intimider. C'est exactement ça mesdames et messieurs. You n'avez know me pas papa des jeunes en deux pays, vous même qui fait une fête, jeune you. Mais c'est même vous même encore qui décide pour créer mon gens. Vous même encore qui fait nous croire c'est des bandits. Parce que c'est vous, c'est vous qui fait pour que international soit capable Et c'est eux même qui prend c'est seul Haïti. Ouais, ou États-Unis. Sont 10 personnes qui hier là. Sont gen fouzi aux États-Unis hier. Est-ce que nous de parler de lien encore Qu'est-ce que c'est Il -ce n'y pas de rien encore. Je dis, l'État ne prend pas prendre contrôle, qu'est-ce que c'est -ce Mais Haïti, il y a un tout petit dossier, il y a fait tout le capital politique qui besoin d'aide de l'international. Je dis, il n'y a pas des États-Unis qui ont besoin au corps militaire pour aller aider les États-Unis. Les gens qui ont fusillé les gens qui ont éclater de tous les côtés, qui ont éclaté les aux États-Unis, mais non, c'est grand pays ça ne dire rien. Moun mouri, c'est classique. Mais en Haïti, vous font un monopole avec l'avel. Vous avez un capital politique avec l'avel. que pou vous faire nous tout peur peu. Pour yon dit nous il y a bon visa. Quitter le pays là. Parce que nous même nous besoin pays là. J'ai dit qu'il y a des gens qui dans le pays là. Qui passe pour exister se encore. jodi y a des gens qui sont dans le pays, pays là. Ou même qui sont dans la là. Si yon a ton, attendez, c'est attendez, vous ton, Parce que c'est vous même qui mouri mourir demain Si je veux, vous vous. Je ne sais pas, c'est Michel Martelly qui est derrière vous. Jeune Saiyo là, c'est Michel Martelly derrière Ayo. Mais qui est ce qui physique aux États-Unis, la Californie là Dix personnes mouri. Est-ce que nous avons dit choses Est-ce que nous avons fait Capital Est-ce que nous avons fait politique avec elle? Non, y'a pas fait politique avec elle. avons craine des gens qui ont fait physique en Haïti. Nous avons créé des gens qui ont pris sur Internet. Nous avons créé des groupe accord groupe qui ont tout, Bini qui a Haïti besoin d'aide militaire, Haïti besoin États-Unis. unis eux-mêmes, ça a besoin. Il n'y a pas besoin de corps militaire. C'est 10 personnes qui sont mortes là. Oui. Moun nan la, oui la, avec les gens qui sont morts là, ils marchent avec des qui sont triblés ils sont aux États-Unis. Non. Ce n'est pas, pas un problème pour nous. C'est un problème pour nous. Il y trois policiers qui sont morts. Trois policiers qui en Haïti. Nous avons besoin de corps militaire en Haïti. Et c'est un corps qui demande pour tuer les policiers. Ça, yo. Et là, nous avons besoin. On travail pour nous mettre les pieds noirs à terre. Je dis là, est-ce que nous sommes capables de quitter le cas André Michel passe devant nous Et pas Haïti pour nous, ça aurait été dans sa vanne seulement parce que c'est Aïtien qui a été avec vous. Est-ce que j'ai dit là, sans avoir ça, André Michel, Nenel Kasi, est-ce que sans avoir ça, vous êtes capable de finir dans le Canada? Non! A qui titre pour vous venir nous Ou même qui comprennent la bataille là? A qui titre pour vous garder Nenel Kasi dans le Canada? A qui titre pour vous garder André Michel là, dans le marché devant nous là? C'est nous-mêmes en Haïti qui avons fait macaque. C'est nous-mêmes en Haïti qui avons gardé. Qui parle de la conférence, nous pouvons pas tout fait. Ou pas qu'à dire, nous n'avons pas rentré dans la conférence pour nous parler avec vous. André Michel a fait une conférence. Jamais, ou jamais. A qui que les gens qui sont aux États-Unis qui joué avec André Michel, là. nous sommes bons sangouins Nous-mêmes, tout nous monde Haïti. Ya. Parce que André Michel, côté que nous sommes, nous sommes... André Michel Patipose sorti, j'en crois ça. André Michel Patipose sorti comme ça, nous-mêmes aux États-Unis. Nous-mêmes, gale figu de boue. Nous-mêmes, André Michel, c'est tenir côté pour te venir Encore. L'offre de travail, ou non blindé ou tu blindé ou gala ka ou pourquoi Ou sorti dans la classe pauvre, ou sorti dans la classe malheureuse, pas qu'il y a aucun neige du ennui. Comme quoi que. Il y a tourné en bidonville. Il a tué Il a tué chauffeur moto. Il a boulé chauffeur moto. Il a boulé chan. y a fait des régulière. Personne, autorité, pas, je dit rien. Sous ça, quel diable. Sous les ISO, t'es tué policier. Ils ont couru quitter. Là, caché pas te Les ISO, La police n'a pas fait rien. Ils ont Qu'on a ils ont dit, ah, écoutez, nous allons tuer les gens. Là, ils ont constaté que la police là par arrivait à le village des dieux pendant qu'elle était fin de tuer. Mesdames, messieurs, policiers. Auxiliaire la justice. Qui c'est la police, ils ont pris pause que vous n'avez pas auxiliaires, c'est eux qui la justice. Moi, je m'en Bernard Saint-Ville, encore qui est qu le premier citoyen du tribunal civil de Port-au-Prince mon voisin. Nous souhaitons assumer ou de telle sorte. Kavès, Josie Pierre-Louis, Colonel Atouris, ou même Pascal, le responsable du BLTS. Je vais dire ça très clair. Vous avez un terreau dans cette zone. Vous prenez un paquet de BLTS pour faire des détournations régulières. Attention, pas capon. BLTS, oui. Policier BLTS, qui cap détourné le monde. C'est le BLTS qui a fait kidnapping, même si l'application dit déjà. Kidnapping, c'est la plus doux. Parfois, c'est le policier qui mène les gens. C'est policiers Haïti qui prend les gens. Ils mènent la caïne pour nous. Nous ne nou sommes pas sortis nous-mêmes. Nous ne sommes pas sortis dans la rue. Son plan qu'elle a gagné. C'est la police haïtienne qui ki kidnappe les gens qui mènent les gens. Pourquoi est-ce que vous que... Jou, jou, jou, jou, jou, jou, pour pas des plein. Et moi je me dis ça, monsieur, après 72 heures, pas maintenant, pas une disposition formelle qui prend, moi-même, je frappais ma tête et je fermé ta en généralement.